bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web aujourd'hui nous allons parler de comment relier les panneaux à un bouton par exemple si je clique là il n'y a rien il a, a rien qui se passe mais quand je clique là par exemple ouais ça défile ça scroll automatiquement jusqu'à un panneau ok comment est-ce que vous pouvez créer cela sur votre site on va aller on va sur l'éditeur pour rappel hein, euh, nous travaillons avec euh, l'outil Shita. De la, euh, de la plateforme du drôle euh, donc là on continue de parler du coup sur les panneaux on a créé l'effet avec tête. maintenant on va le faire euh, dans, dans cette présentation on va le faire avec ce bouton c'est le même principe hein. vous utilisez un, un menu ou un bouton c'est le même principe donc là on va le faire pour le, pour le bouton pour que vous voyez comment ça se passe je clique sur le bouton je vais je mettre un lien donc le, les boutons euh, sont faits en fait pour rediriger sur d'autres pages euh, que ce soit sur internet, euh, que ce soit sur la, la, une page de votre site internet ou autre, ok Donc, avec un bouton, je peux faire pas mal de choses. Donc, là, dans notre cas, ce qu'on ce qu veut, c'est que quand on va cliquer sur le bouton, ça défile, ça nous dirige vers euh, un autre panneau, Donc, en l'occurrence, ce panneau par exemple. Donc, pour le faire, ou dans notre cas, on va le faire pour un autre panneau. Pour le faire, la première chose, on fait, c'est de définir le panneau comme un... Euh, comme de définir une fonctionnalité... Hein, on travaille sur la fonctionnalité ancrage du panneau. Euh, donc pour ça, on va regarder, on clique sur le crayon et les fonctionnalités vont sortir. Du coup, on a une fonctionnalité qui s'appelle Ancre ici. Okay. Actuellement, ce n'est pas actif, je peux cliquer sur actif. Et là, je vais lui donner un nom. Euh, je dis savoir. Je vais l'appeler, je lui donne, je lui donne euh, euh, le nom que je veux hein. et pardon. je l'appelle savoir et je l'enregistre. Ok, une fois que c'est fait, maintenant il faut que je relie euh, ce panneau à un bouton ou à un menu d'après ce que j'ai envie de faire. Okay. Pour ça, par exemple, on va le faire avec, avec ce bouton. Je vais sur le bouton, je clique sur le lien de manière à le relier au panneau et je vais aller sur Ancrage. J'ai actuellement deux ancrages. Donc le premier ancrage que j'avais créé hein, pour vous montrer le test hein, et le deuxième, ancrage, euh, le deuxième, euh, euh, le deuxième panneau qu'on vient de mettre sous forme d'encre. Et là, je sélectionne, je l'enregistre et je publie. D'accord Ça vient d'être fait. Maintenant, si on va si on va regarder sur notre page de test, vous vous rappelez tout à l'heure, il n'y a rien qui se passait. Maintenant, on va recharger cette page pour que les modifications qui sont faites soient prises en compte. Et on remonte en haut là. Et quand je clique dessus, du coup, ça scrolle jusqu'à la jusqu'à la bannière que nous avons décidé euh, d'envoyer les gens. Ok. Donc, du coup, c'est comme ça que vous transformez vos panneaux en, en encre et pour pouvoir rediriger les gens euh, dessus. Donc, souvent, ça peut être utile hein, pour les menus. Donc, au lieu de créer une page spécifique pour un sujet, vous pouvez créer juste un, un panneau pour ça, mettre l'information dessus, de manière à ce que quand les gens cliquer dessus, ils puissent être redirigés vers le panneau. Ok. Euh, si vous avez des remarques, vous avez des questions, n'hésitez pas, euh, elles sont les bienvenues. Pour ceux qui aimeraient créer eux-mêmes le site internet, nous avons créé une plateforme de formation gratuite pour les aider à le faire. Euh, si c'est votre cas, vous allez sur notre site web, le site web de l'agence, c'est adovideo.fr. Vous courez vers le milieu de la page et vous avez un bouton, je commence ma formation. Ok, vous allez dessus, vous cliquez dessus et euh, vous créez votre compte gratuit. Une fois que c'est fait, vous aurez accès à, à toute la formation et puis à des, à des ressources que vous pouvez télécharger aussi. Vous pouvez télécharger des modèles de site web hein, que vous pouvez utiliser pour créer votre site web à, de personnel ou pour, pour votre entreprise. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Et abonnez-vous. On se retrouve sur, pour un prochain épisode. D'ici là, bye bye.